Bonjour les amis, je viens d'arriver en Floride avec Camille et je voulais juste partager avec vous ce qu'on a vécu tout à l'heure à la douane, vous savez quand vous arrivez au sol américain vous avez un document qui s'appelle testa qui vous permet en tant que touriste ou vous venez faire des affaires pouvoir rentrer dans le pays et vous avez depuis quelques temps des machines automatiques où vous pouvez en effet tout programmer mettre vos empreintes digitales etc et il s'avère que la machine a refusé mon passeport parce que je devais avoir encore une validité de 6 mois alors qu'il me reste 5 mois et demi voilà, donc euh, c'est deux cas de figure, je peux paniquer, j'aurais pu en effet paniquer, me dire flûte euh, mince euh, et me faire tout un scénario catastrophe euh, imaginant que je ne pouvais plus rentrer ou tout simplement me dire ben, on va s'arranger, euh, voilà mon, mon passeport est valide et euh, donc avec, euh, avec Camille on a fait, euh, elle est morte d'ailleurs, on a fait euh, donc la queue pendant près de deux heures, vous savez, imaginez ces avions sont très, euh, beaucoup de passagers et donc, au bout de deux heures, on est passé à la douane euh, sans se faire trop de soucis. Et voilà, on est maintenant aux États-Unis, ça s'est bien passé. Donc tout ça pour vous dire que parfois, on est très fort à s'imaginer des scénarios catastrophes. On se met, vous imaginez, on se serait mis pendant deux heures dans du stress euh, inutile. Et dans la vie de tous les jours, parfois on fait pareil, c'est qu'on se fait des scénarios catastrophes complètement inutiles. Donc voilà, ne vous compliquez pas la vie, laissez venir les choses, laissez faire les choses, ayez confiance euh, en aux situations, laissez les situations venir avant d'imaginer les pires histoires possibles qui, 80% du cas, ne se réalisent pas. Je vous dis, simplifiez-vous la vie, simplifiez-vous la vie, un bout de 9 heures de vol, ça fatigue. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao